Acides gras Oméga E3, contribution essentielle à la santé humaine. Des matériaux des National Institutes of Health, NIH, ont été utilisés. NIH fait partie des États-Unis. Département de la Santé et des Services sociaux. Harvard Th. Chen School of Public Health. Le corps humain peut produire la plupart des types de graisses dont il a besoin à partir d'autres graisses ou matières premières. Cela ne s'applique pas aux acides gras Oméga E3. Les acides gras oméga 3 sont également appelés acides gras oméga 3. Ce sont des graisses essentielles, le corps humain ne peut pas les produire. Le corps doit les obtenir de la nourriture. Les aliments riches en oméga 3 comprennent le poisson, certaines huiles végétales, certaines noix, noix, les graines de lin, l'huile de lin et les légumes à feuilles. Qu'est-ce qui rend les acides gras oméga 3 spéciaux Ils font partie intégrante des membranes cellulaires dans tout le corps. Ils affectent la fonction des récepteurs cellulaires dans ces membranes. Ils fournissent un point de départ pour la production d'hormones. Ils sont importants pour la régulation de la coagulation du sang. Ils affectent considérablement l'humeur et la vitalité. Cela ne veut pas dire que les personnes ayant une quantité suffisante d'oméga-3 dans leur alimentation sont tout le temps euphoriques. Mais il est prudent de dire que les personnes souffrant d'une carence en oméga-3 sont définitivement sujettes au manque d'énergie et à la mauvaise humeur. Possibilité d'apprentissage, de concentration, de mémoire et de développement de nouvelles compétences. Chez les mammifères expérimentaux, une carence en oméga-3 a entraîné une diminution de ses capacités. Hyperactivité chez les enfants mérite un examen séparé. La contribution des oméga-3, ainsi que du calcium, du magnésium, de la lécitine et de la microflore bénéfique dans l'amélioration de la condition des enfants hyperactifs est depuis longtemps prouvée. Éviter les produits laitiers pour l'hyperactivité aide souvent. Il n'est pas toujours associé à une allergie au lait ou à une intolérance au sucre du lait, lactose. Le plus souvent, cela est dû aux antibiotiques, aux hormones, aux conservateurs et autres ajouts au lait. Le rôle des oméga-3, de la chlorophylle, du magnésium, du calcium et de la lécithine de soja est très important. Prévention de l'hyperactivité et de l'hyperactivité, l'utilisation de suppléments est plus que appropriée. Qu'est-ce que les oméga-3 peuvent faire d'autre la contraction et le relâchement des parois des artères concernent également les oméga-3. Un sujet qui concerne tout le monde, l'inflammation. Une carence en oméga-3 suffit à entretenir le feu de l'inflammation. Le problème réside dans le déséquilibre entre oméga-6 et oméga-3. Oméga-6 soutient certaines réactions protectrices. La coagulation du sang sauve des vies. Mais que se passe-t-il si la coagulation du sang est excessive Le dépassement de la norme est déjà un problème. Coagulation sanguine et inflammation, ces réactions protectrices sont fournies par les oméga-6 et ses dérivés. Idéalement, lorsque les oméga-O3 sont équilibrés avec les oméga-O6. Les oméga-O3 réduisent la coagulation du sang et contrôlent l'activité inflammatoire. Une carence en oméga-3 avec un excès des oméga-6 est toujours un risque d'inflammation. C'est là qu'il faut se poser la question. Pourquoi les médicaments contre l'inflammation sont-ils si populaires pourquoi les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont-ils dans le sac à main de chaque femme Il est logique de supposer que dans chaque sac à main, il devrait y avoir des oméga-3. À propos des sources des oméga-6, ce sont les produits les plus populaires. Huile végétale, de maïs, de tournesol, d'arachide, de coton, de soja. Les oméga-6 y prédominent, à savoir les mayonnaises, les pâtisseries et la plupart des produits prêts à l'emploi sont fabriqués à partir de ces huiles. Un autre groupe de graisses populaires ne contient tout simplement pas des oméga 3 elles sont faibles en oméga 6 Ce sont les graisses de noix de coco et l'huile de palme. L'huile de lin. Huile de noix. Ce sont des huiles qui s'oxydent rapidement. Ils ont des oméga 3 Cependant, des conservateurs sont nécessaires pour le stockage à long terme de ces huiles. Ou, utilisation très rapide d'eux. D'ailleurs, souvent interrogés sur l'huile de soja et la lécithine de soja. Les oméga-6 prédominent dans l'huile de soja. La lécithine de soja, chez NSP, est une substance absolument pure. 100% lécithine pure. Il n'y a pas d'impureté d'huile ou de protéines de soja. C'est pourquoi la lécithine NSP est si populaire. C'est le meilleur que vous puissiez obtenir du soja. Il n'y a certainement aucun lien entre la lécithine de soja NSP et d'autres substances, oméga-6 de soja, protéines de soja. Alors pourquoi les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont-ils dans le sac à main de chaque femme Il est logique de supposer que dans chaque sac à main, il devrait y avoir des oméga-3. D'ailleurs, l'athérosclérose commence par une inflammation. Vieillissement, violation et extinction des fonctions des organes, aussi. Les oméga-3 se lient également aux récepteurs des cellules qui régulent la fonction des gènes. Pris ensemble, il a été démontré que les acides gras oméga-3 aident à prévenir les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. En plus des médicaments, les acides gras oméga 3 peuvent aider à lutter contre le lupus, l'eczéma et la polyarthrite rhumatoïde. Quoi d'autre est écrit sur les propriétés bénéfiques des oméga 3 Normalise le métabolisme. Aide à réduire l'excès de poids corporel. Améliore l'humeur. Aide à faire face au stress plus facilement. Renforce le cœur et les vaisseaux sanguins. Améliore l'état de la peau, des cheveux, des ongles. Renforce le tissu osseux. Prévient certains types de cancers, en particulier, le cancer du sein. Participe à la construction des cellules. Obligatoire dans l'alimentation des femmes enceintes. Indispensable pour la santé. Immunisé. Nerveux. Les systèmes endocriniens. Résiste à l'inflammation. Normalise le profil graisseux du sang. Améliore la circulation sanguine. Réduit le risque de maladies cardiaques et vasculaires. Important. Les Oméga-3 peuvent également jouer un rôle protecteur contre le cancer. La prévention du cancer est un sujet pour tout le monde. Par conséquent, la prise des Oméga-3 à titre préventif est également un sujet pour tout le monde. Oméga-3 est utilisé pour prévenir de nombreuses autres conditions. Il a été observé que les Oméga-3 sont extrêmement déficients chez les personnes sujettes à la mauvaise humeur. Il est essentiel pour la santé des hommes. Les problèmes de puissance commencent le plus souvent dans le contexte de problèmes vasculaires. Hypertension, athérosclérose, ischémie myocardique. Le corps désactive la fonction sexuelle pour sauver la vie. Activer cette fonction avec des stimulants de puissance n'est pas toujours sûr. Certains médicaments peuvent entraîner l'imbuissance. Ernest Hemingway est tombé en dépression. Pour l'hypertension, on lui a prescrit un médicament qui réduit la puissance. Pourquoi personne ne lui a-t-il parlé de la possibilité de prévention Le vieil homme et la mère, le poisson et l'huile de poisson. Les acides gras oméga-3 sont une famille clé d'acides gras polyinsaturés. Il existe trois principaux oméga-3. L'acide écosapentaénoïque, EPA, et l'acide docosahexaénoïque, DHA, proviennent principalement du poisson, c'est pourquoi ils sont parfois appelés oméga-3 marins. L'acide alpha-linolénique, ALA, est l'acide gras oméga-3 le plus abondant dans la plupart des régimes alimentaires occidentaux. L'acide alpha-linolénique, ALA, se trouve dans les huiles végétales et les noix, en particulier les noix les graines de lin et l'huile de lin, les légumes à feuilles et certaines graisses animales, en particulier chez les herbivores. Le corps humain n'utilise normalement que l'acide alpha-linolénique comme source d'énergie. La conversion de l'ALA en EPA et DHA est très limitée. Pourquoi les oméga-3 proviennent-ils du poisson et non des végétaux Pourquoi des oméga-3 de poisson et non d'herbivores Précisément parce que les graisses végétales oméga-3, ALA, que le corps utilise uniquement comme source d'énergie. Graisses végétales oméga-3 Acide alphalinolénique. Il ne joue pas le même rôle que l'EPA et le DHA, oméga 3 du poisson. La transformation de l'acide alphalinolénique en EPA et DHA se produit en très petite quantité. La santé humaine a besoin d'EPA et de DHA. La preuve la plus solide des effets bénéfiques des acides gras oméga 3 est liée aux maladies cardiaques. Ces graisses aident le cœur à battre en douceur et à ne pas dévier vers un rythme erratique dangereux ou potentiellement mortel. Ces arythmies sont responsables de la plupart des plus de 500 000 décès cardiaques qui surviennent chaque année aux États-Unis. Les acides gras Oméga-3 préviennent également l'hypertension artérielle et le rythme cardiaque irrégulier. Les acides gras Oméga-3 améliorent le fonctionnement des vaisseaux sanguins, ont un effet positif sur les niveaux de triglycérides. Les acides gras Oméga-3 peuvent réduire l'inflammation, qui joue un rôle clé dans le développement de l'athérosclérose. Plusieurs grandes études ont évalué les effets du poisson ou de l'huile de poisson sur les maladies cardiaques. L'étude gruppo italiano Perello Studio Della Sopravvivenza nell'infarto myocardio, connu sous le nom d'essai de prévention JCI, a été menée. Les survivants d'une crise cardiaque qui ont pris une capsule de 1 g d'acide gras oméga-3 tous les jours pendant 3 ans étaient moins susceptibles d'avoir des arythmies récurrentes, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une mort subite par rapport à ceux qui ont pris un placebo. Remarquablement, le risque de mort cardiaque subite a été réduit d'environ 50%. Dans une récente étude jolie de l'agence japonaise de protection de l'environnement, Japa, les participants qui prenaient de l'EPA en association avec des statines hypocholestérolémiantes étaient moins susceptibles d'avoir des événements coronariens majeurs, morts cardiaque subite, crise cardiaque mortelle ou non mortelle, angine de poitrine ou ouvrir ou contourner une artère coronaire rétrécie ou obstruée que ceux qui prennent des statines seules. La plupart des gens modernes consomment beaucoup plus d'un autre gras essentiel, les gras oméga 6 que les gras oméga 3. Certains experts ont émis l'hypothèse qu'une consommation plus élevée d'acides gras oméga 6 peut causer des problèmes cardiovasculaires et autres. Les chercheurs s'intéressent de près à un autre type d'équilibre, cette fois entre les effets possibles des acides gras oméga 3 marins et végétaux sur le cancer de la prostate. Les résultats de l'étude de suivi des professionnels de la santé et d'autres études montrent que les hommes dont l'alimentation est riche en EPA et des HA, principalement du poisson et des fruits de mer, sont moins susceptibles de développer un cancer de la prostate avancée que ceux qui consomment peu d'épas et de DHA. OMS, moyen de réduire le risque de cancer du sein. Ne pas fumer. Contrôlez le poids corporel. Ne buvez pas d'alcool. Allaitez votre bébé. Soyez physiquement actif. Évitez l'exposition aux radiations. Et, bien sûr, les oméga-3. Réduction significative du risque de cancer du sein. Les oméga-3 sont particulièrement importants pour les femmes. Résumons. Oméga-3 est nécessaire. Oméga-3, vous avez besoin exactement de celui obtenu à partir de poissons. Qu'en est-il de l'agenda environnemental Nous savons à quel point les eaux des océans sont polluées. Nous savons à quelle fréquence le poisson contient du mercure, des radionucléides, du plastique, des pesticides et d'autres substances nocives. Malheureusement, ces substances nocives sont souvent liposolubles. Cela signifie que l'huile de poisson concentre des poisons. La pureté des matières premières pour la production de compléments est un enjeu clé. NSP garantit la plus grande pureté et sécurité dans chaque capsule, chaque comprimé, chaque goutte de supplément liquide. Super NSP, comme toujours, le meilleur. Depuis 1972, NSP garantit et s'engage à la plus haute qualité et pureté de chaque produit. Besoin humain en oméga-3 250 mg des HA, EPA et la composition des gélules en milligrammes diffère selon les marchés. Cela est dû aux exigences de certification. La qualité de NSP est constamment la plus élevée. NSP offre toujours le meilleur. Qualité, sécurité, fiabilité. oméga 3 NSP, le meilleur de la nature.